Jean chapitre 14 Jean chapitre 14 On va prendre quelques, quelques minutes Pour pouvoir partager la parole de Dieu Et cette parole ça va t'aider pour prier Jean chapitre 14 Verset Allez, j'ai peux aller même jusqu'au verset 4 pour une bonne explication. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Sinon, vous aurez, je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi, je suis vous soyez aussi et là où moi je vais vous avez le chemin parole du seigneur parole du seigneur notre grand thème c'est et confiance en dieu vous savez euh, nous sommes chrétiens on nous appelle chrétiens nous sommes enfants des dieux mais je vais dire à une personne la chose que nous font chrétiens ce n'est pas la prière et la vie chrétienne ce n'est pas d'abord la prière. La vie chrétienne n'est pas basée à la prière, mais la vie chrétienne est basée à la foi. Amen. Nous sommes chrétiens parce que nous avons cru à une personne et à une parole que nous avons écoutée un jour. Si on avait dit oui à cette parole-là, et on avait oui à cette personne-là, on va les suivre. Hein. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Et un chrétien qui n'a pas la foi, un chrétien qui n'a pas la foi en Jésus-Christ, cette personne-là, Devant les problèmes Devant les circonstances Devant les tribulations Devant les combats, Cette personne n'a pas tombé Alléluia Vous verrez dans le premier verset Des gens chapitre 14 Ça c'est Jésus qui parle Il dit aux disciples Que votre cœur ne se tout le point Parce que c'était le départ de Jésus. Il devait, il devait quitter la terre. Laisser les disciples seuls. Et il est mort, il savait très bien que, comme lui-même, il était persécuté. Il était combattu. Les gens le cherchaient d'une manière ou d'une autre jusqu'à le tuer, ça serait aussi ainsi pour ses disciples vous savez, vous pouvez comprendre ces dernières temps il y a plusieurs choses quand j'ai dit plusieurs choses il y a des maladies qui attaquent facilement des familles. Il y a la guerre, qu'on parle un peu partout. Il y a la famine. Il y a même certaines personnes qui sont déjà désespérées. Parce que leur situation, en réalité, au lieu que la situation change, mais la situation est tentée de s'empirer du jour au jour. Il y a certaines personnes, ils n'ont plus l'envie de, de prier. Ils n'ont plus l'envie de vivre. C'est comme si, ils voient que j'avance, je, je, je marche, mais c'est comme si je suis en train de reculer au lieu d'aller de l'avant. Il y a certaines personnes... Ils ont plus l'espoir, ils se demandent, ils se posent des questions, dix jour au jour, mais au final, je veux faire comment? Voilà pourquoi donc j'ai dit, on a ces quatre dimanches, nous allons prier que chacun prenne son coin. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans ta vie. Tu n'as même pas du courage à rencontrer ça chez quelqu'un. Et la seule personne que tu peux partager ces problèmes-là, ce n'est que Dieu. Il y a des moments où tu as prié, tu as pris du temps et tu pries. Mais tu vois comme si il n'y a rien et il n'y a rien qui ne marche. Frère, cette situation a capté beaucoup de chrétiens. Hier, je rencontré quelqu'un sur la ligne Cette personne m'a dit « Pasteur, je, je n'arrive plus à prier Je suis quelqu'un qui entre dans des retraites Et qui prie beaucoup Mais je n'arrive plus Il y a trop de problèmes dans ma vie Et tout ça vient en même temps Ça m'accable Et je n'arrive plus à entrer dans la présence de dieux Écoutez plus l'avion prend de nos terres, plus les gens qui sont dans l'avion, ils vont voir les choses qui sont sur la terre plus petites. C'est dans le moment des problèmes qu'un enfant de Dieu, il doit prendre encore la décision de monter encore plus haut dans les prières. De chercher encore Dieu dans une dimension où il n'a jamais cherché Dieu. Jésus a dit ceci Que votre cœur ne se trouble point Lorsque ton cœur a des troubles Tu perds la confiance Tu perds l'espoir Tu perds l'assurance Voilà pourquoi tu verras Il y a certaines personnes Qui arrivent à se suicider à se faire tuer Et même Pourquoi parce qu'il y a un trouble dans leur cœur. Jésus savait. J'ai aimé une chose. Dans ma version, ils disent Mettez votre confiance en Dieu. Mettez en Dieu. Dans d'autres versions, ils disent Crois en Dieu, croyez aussi en moi. Vous devez croire en Dieu, vous devez aussi croire en moi. Quand Jésus parlait en, en, en moi, en tant que fils, parce qu'il était encore avec les disciples sur la terre, parce que c'était la dispensation des fils. Frère, tu peux prier. Mais si tu n'as pas la foi en Dieu, si tu ne crois pas, ta situation ne changera jamais. La vie chrétienne n'est pas basée à la longueur de la prière mais la vie chrétienne est passée à la foi que toi tu as en Dieu tu peux faire une courte prière mais lorsque ta foi est en Dieu Dieu descendra et il changera ta situation tu ne peux pas venir prier Ne crois pas encore. Dernièrement, j'ai parlé à Maman Jenny. je lui ai dit, il y a d'autres choses et quand on te le dit, ça te fait peur et ça peut te perdre la foi. Il y a des situations comme ça. Il y a même des visions des songes, lorsque Dieu te montre cette vision ou une songe, tu vas avoir peur, tu commences à trembler devant cette situation, mais qu'est-ce qui va te pousser à prier et qu'est-ce qui va te maintenir à l'espoir? C'est la qualité de ta foi en Jésus-Christ. de ces simples phrases mais ces phrases sont importantes et confiance en dieu jésus a dit mettez confiance à dieu Je dis bien aucune situation Qui restera permanente dans ta vie Aucune C'est question du temps Ça dépendra aussi De la foi en Jésus Christ Écoutez plusieurs personnes venons dans la présence de Dieu prier. Mais nous prions sans pourtant avoir la foi en Dieu. Ça, c'est l'une des choses où la situation fait longtemps sans pourtant être changée. La foi, ce n'est pas de parler Moi, j'ai la foi. Mais la foi, c'est une attitude. La personne peut avoir une maîtrise la personne peut avoir devant une situation il voit la situation il maîtrise la situation Tu dit il y a un Dieu au-dessus de toutes choses une personne de la foi un homme ou une femme de la foi frère cette personne n'a pas ce Dieu bousculé, ça, ce n'est pas un homme de la foi. Il n'y a aucune situation qui est plus grande que Dieu. Ce qui va te faire à être un homme de la foi, tu dois considérer toutes les situations de ta vie plus petites que la grandeur de ton Dieu. Dieu est plus grand que cette sorte de problème peut arriver dans notre vie. Du moment où tu vas comprendre cela, devant une situation, tu diras Tu es là, mais il y a un temps où tu vas partir. Moi, j'ai toujours dit ceci quelqu'un qui a confiance à Dieu, un homme ou une femme de la foi, c'est aussi un homme. Ou une femme patient ou patiente la patience c'est le fruit du saint esprit devant une situation tu dois avoir la foi tu dois aussi avoir la patience à sachant que ce n'est pas toi qui décides dans ta situation c'est dieu qui décide de quand il veut et à qui il veut. Mais ce qui est sûr, cette situation ne va pas rester telle qu'elle est. Écoutez, aie confiance en Dieu. Je peux comprendre. Et lorsque tu regardes la situation, tu diras, mais j'ai déjà fait plusieurs prières. Tu peux me dire que non. Mais on avait fait des prières où on était assis sur les tapis. J'avais même prié pour cette situation. Mais cette situation ne change pas. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu. Vous savez, cet homme qui l'avait fait 38 ans à côté des piscines, cet homme n'a jamais marché. Mais lorsque Jésus avait décidé, cet homme n'avait pas besoin de kiné pour apprendre comment marcher. Son temps était là, son temps était arrivé. A à parler, les miracles étaient instantanés. La situation change. Écoutez un conseil. Évitez d'écouter des personnes qui te disent des choses négatives par rapport à ta situation. Moi, je déteste les gens qui me disent que tu n'arriveras pas. Que cette chose ne changera pas. Il y a des situations que Dieu a changées dans la Bible. Et plus grande est ta situation. La personne que tu parles à côté de lui, que vous parlez, que vous mangez ensemble, que vous priez ensemble, il y a des choses que ton Dieu, que votre Dieu, que son Dieu... A fait dans sa vie, si tu compares sa situation et ta situation, sa situation était plus grande que la tienne, mais Dieu avait changé cela, ça ce sont des raisons à mettre confiance à Dieu en disant que même si ma situation fait encore longtemps, mais j'ai confiance en Dieu, voilà pourquoi moi je vais encourager une personne la première chose de déduire que la vie chrétienne n'est pas basée à la prière la prière vient après la foi il y a des choses tu ne vas pas prier mais ta foi en Dieu tu parles et la situation change voilà pourquoi vous verrez dans la Bible en plusieurs situations Jésus n'a pas placé les genoux pour prier Jésus n'a pas resté devant les gens pour prier 10 minutes 20 minutes mais parce qu'il avait foi en Dieu, il a crié, il a parlé et la situation a changé. Souvenez-vous de Lazare. Trois jours, la personne est déjà pourrie. Presque commence à être décomposée. Même sa soeur, elle a confirmé que Lazare est déjà mal à Jésus. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des fois, il faut avoir l'espérance, l'expérience avec Dieu. Quand ta voix, ça commence à basculer, à boucher? Écoutez, commencez à faire réguler tes pensées en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu a vu plus grand dans ta vie que ce que tu es en train de vivre maintenant Il n'y en a pas. Est-ce qu'avant, les choses précédentes, il n'y a pas des choses qui étaient plus graves dans ta vie que Dieu avait agi et ce qui est maintenant n'est pas plus grave que ce qui était avant Tu ne prie pas les dieux de passer. Parce qu'il avait fait, dans le présent il ne va plus faire. Celui qui avait fait, il est aussi capable de le faire. Voilà pourquoi la Bible dit il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux dire Amen? Écoutez, c'est très rare au jour d'aujourd'hui que tu parles à trois personnes, tous les trois personnes te disent que tout va bien. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, peu importe là où la personne est, Il y aura toujours un malheur que quelqu'un va te raconter en disant que les choses ne vont pas bien. J'ai beaucoup de soucis. Je m'inquiète beaucoup. Jésus a dit aux disciples, les disciples avaient l'habitude de rester tout le temps avec lui, de marcher avec lui, des fois de manger ensemble, des fois de dormir ensemble. Je suis préparé pour partir. Il a dit que votre cœur ne se troublait pas. Parce qu'il y a un Dieu. Et vous devez mettre confiance en lui. Si tu te mets confiance en toi-même, tu vas échouer. Tu mets confiance à ta femme ou à ton mari, tu vas échouer. Tu mets confiance à tes amis ou à l'argent que tu as ou aux relations que tu as, tu vas échouer. Mettez confiance en Dieu. J'ai besoin du travail. Mettez confiance à Dieu, tu auras du travail. J'ai besoin de régularisation. Mettez confiance à Dieu, tu seras régularisé. Les enfants, mettez confiance à Dieu, tu auras des enfants. Mais la base de toutes choses, c'est la foi. Jésus pouvait arrêter là en disant que, que votre cœur ne se trouble point. Mais il a prolongé sa phrase en disant que Mettez confiance à Dieu Quand il dit mettez aussi confiance à moi hein, C'est-à-dire Mettez confiance à la parole hein, de Dieu Amen. Dieu le Père est au ciel Jésus est au ciel Mais nous avons le Saint-Esprit avec nous Jésus priait et dit, notre Père qui est aussi. Lorsqu'il est parti, il a dit que je vais, je reviendrai. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait ressuscité Jésus, il a la capacité de ressusciter des choses qui sont mortes à toi. Le Saint-Esprit que Jésus nous a donné il a la capacité aussi de changer La situation qui est dans ta vie Quand Ne cherche pas à comprendre Comment Ne cherche pas à comprendre Mais je fait quoi Mais confiance en Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris Moi je veux que tu Que tu puisses prier comme tu priais avant, mais tu pries avec une foi confiance en disant que ma situation ne restera pas le même. Prie avec précision aujourd'hui. Je voulais m'introduire. Avec ces petits, petites exhortations pour pouvoir nous aider à prier. Si tu vas rester assise comme tu es là, il n'y a pas de problème. Si tu vas t'agenouiller là où tu es, tu peux t'agenouiller. Mais je veux que tu pries. Que tu pries vraiment dans ton cœur, que tu pries dans ton cœur en disant que, Seigneur, je prends la décision, ça, c est, c est, c est, ça, ça doit être les premiers mot de ta prière. Seigneur, je prends la décision de ne plus laisser mon cœur troubler. Mais je prends la décision de mettre ma confiance en toi, et quand tu vas finir, commence maintenant à dire à Dieu ce que tu veux. Écoutez la prière avec précision, c'est important. dit comme si tu parlais à un père et un père qui ne va pas chercher des solutions mais un père qui a des solutions pour toi et il y a des pères qui peuvent te dire je vais chercher après je viendrai vers toi mais le père que tu pries il a toutes sortes de solutions Voilà pourquoi Jésus a dit une chose. Si ce n'était pas le cas, j'allais même pas oser vous dire que hein? je reviendrai. C'est-à-dire, Jésus était tellement sûr de ce qu'il disait. Mettez votre confiance en Dieu. Ne laisse pas la situation actuelle. Les problèmes actuels. Je ne sais pas lequel Mais ne laisse pas que ce problème perturbe ton cœur Continuez à avoir confiance en Dieu C'est Dieu-là, je dis et je l'insiste Est plus grand que n'importe quel problème que tu peux avoir dans ta vie Lorsque tu es devant ce problème Si tu es le nom de ce problème Tu dis que mon Jésus est plus grand que toi Je veux qu'une personne prenne une position. Gloria. Que tu peux commencer à parler à Dieu avec précision. En disant que Seigneur, ça fait longtemps. Je laissais mon cœur être troublé. Finalement, la solution était à côté de moi. C'est toi qui es ma solution. C'est toi qui peux changer ma vie C'est toi qui peux transformer ma vie J'ai besoin de toi Que tu changes ma vie J'ai besoin de toi Que tu changes ma situation Je crois en toi Que tu as toutes les capacités Pour que je ne reste pas Dans la même situation Et je mets ma confiance en toi Au nom de Jésus est-ce que tu peux commencer à prier?